Euh, à chaud. Donc, Art Factory, autre part, euh, c'est effectivement un, un espace de réflexion euh, à partir de ces pratiques et dans le but de dégager un peu les savoirs qui se construisent autour d'elle, à travers elles. Hein. Euh, qui, est né, globalement, euh, a accompagné ce mouvement en France depuis les années 2000 euh, et avec, notamment, cet épisode important qui avait été le rapport L'Extrait qui avait pensé euh, ces espaces et les pratiques qui s'y tiennent comme espaces intermédiaires, euh, à partir duquel, euh, ensuite, on a euh, toutes sortes de développements qui, euh, aujourd'hui, euh, euh, ont permis euh, l'apparition de cette notion de lieu intermédiaire et indépendants à travers la coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants, qui... Euh, est... qui est né à Mantes-la-Jolie, au collectif 12, euh, en 2014, et qui euh, a permis de réunir 150 de ses expériences sur le territoire. Et elles se sont dit « bon, il est temps qu'on qu se... » Il a toujours été très important dans ces histoires de clamer quelque chose qui était de l'ordre de la singularité de l'expérience. « Mon expérience est unique, elle a lieu. » Et cet avoir-lieu dans son caractère singulier est essentiel. Et c'est vrai, c'est quelque chose de très important. Euh, ça a à voir avec euh, ce que le philosophe Agamben appelle la question de la singularité quelconque, cette idée de la singularité quelconque. C'est pas, singular, pas singulier en tant que c'est vraiment euh, euh, euh, au-dessus de tout le reste, et que ça mérite d'exister plus que tous les autres. C'est singulier juste parce que c'est tel. C'est tel que c'est. Et ce tel qu'être, cet être tel en lui-même, il est une manière d'être tout le reste. Il, il, il, il se donne, euh, à travers cette singularité quelconque, euh, euh, un rapport euh, qui permet de passer du micro au macro, de l'intérieur en quelque sorte. Hein, cette dimension de l'expérience très intensive qu'il y a dans ces lieux fait que souvent ils ont eu du mal à se penser collectivement, on va dire. Et donc à cette singularité quelconque, ces 150 ont décidé de penser L'autre, pendant, qui est celle de, euh, de la communauté, on va dire, qu'il forme. Hein. Et c'est là où on arrive à cette question du commun. Bon. Alors moi, je voulais vous parler de beaucoup de choses, bien sûr, on n'a pas le temps. Je voulais vous parler de, de, ce, de cette question du lieu, hein, qui donc n'est pas si évidente, finalement, pas si évidente que ça. Euh, on a bien vu avec euh, Blaise Mercier de Paula, sept euh, déménagements. Et c'est toujours Pola. Mais donc Pola, qu'est-ce que c'est C'est un lieu C'est sept lieux ou c'est autre chose qu'un lieu, c'est un rapport à un espace. Alors, euh, Luc l'a énoncé tout à l'heure, nous, pendant longtemps, à Art Factories, on a parlé du coup d'espace-projet, pour désigner cette double dimension un peu incertaine. Hein. Euh, aujourd'hui, on se déplace un petit peu dans notre travail de, de réflexion sur ces expériences, euh, pour les envisager sous l'angle des pratiques, et pour les penser comme des pratiques d'espace, notamment des pratiques d'occupation d'espace. La famille des pratiques d'occupation, elle est très grande aujourd'hui. Et elle a des résultats d'ailleurs assez saisissants dans des domaines très différents. J'évoque très rapidement Barcelona in comu, ce nouveau municipalisme lié à l'occupation des places, hein, au mouvement des indignés espagnols, donc qui s'est construit par l'occupation, par une pratique d'occupation. Ça C'est essentiel de s'en rappeler parce que ce qu'ils sont en train de penser à Barcelone, c'est de libérer des millions de mètres carrés d'espace public pour d'autres choses que la mobilité. D'autres choses que la mobilité, tout d'un coup, on pourrait à nouveau, dans l'espace public, euh, discuter, jouer, faire de la culture, et, et c'est pas quelques milliers de mètres carrés dont on parle, comme dans les cas de nos projets, c'est euh, 70% de la surface urbaine. Aujourd'hui, occupé occupée à ça. Alors vous voyez, imaginez que donc il y a ces enjeux énormes, en fait, dans lesquels nous, on est pris, on est une partie de cette famille, on n'est pas les seuls, mais à cet endroit-là... On a, on a une famille, une vraie famille dans nos pratiques, est, qui, est, qui est lié à ce rapport à l'espace et à cette question de l'occupation. Alors effectivement, bon, euh, maintenant que j'ai dit ça, euh, je, donc j'ai dit quoi J'ai dit qu'il y a, en fait, il y a non pas tant des lieux intermédiaires, mais il y a un avoir-lieu de ces pratiques d'occupation d'espace. Et cet avoir-lieu, eh bien, il faut se demander qu'est-ce qui lui donne sa consistance propre euh, toujours Blaise, il a dit euh, qu'il opposait en quelque sorte l'âme du projet à une rationalisation économique. Moi, je trouve que cette question des communs, ce qu'elle nous autorise à faire aujourd'hui, c'est justement à faire un, un, un twist, un déplacement dans cette rationalité économique, de, de, de, de, penser autrement, euh, euh, de penser autrement, mais de façon économique et de façon rationnelle, déplacer notre rationalité, hein, à partir de euh, euh, ces pratiques et ce qu'elles nous enseignent, si on les examine un peu finement. Or, il euh, y a des gens qui ont déjà bossé là-dessus, hein, bien sûr. Euh, Elinor Ostrom, euh, dont euh, la théorie récente des communs euh, est essentiellement euh, issue, euh, a notamment beaucoup réfléchi par l'analyse concrète de, de pratiques de euh, gouvernement en commun des ressources euh, et donc, on peut peut-être aller plus loin que, disons, cette opposition entre quelque chose qui serait de l'ordre du sentiment, de l'âme, du vivant, et puis quelque chose qui serait de l'ordre de la rationalité froide, économique, du calcul individuel et intéressé. Euh, de ce point de vue-là, on pourrait même, et ça, ça ne me paraît pas inintéressant, dans le fond, euh, euh, avoir l'audace de s'emparer de mots comme, euh, comme entreprendre le, le, le geste de, de Juliette Bonpoint, de main dœuvre qui, qui, qui organise cette table ronde, de mettre un petit tiret euh, entre, entre et prendre, pour faire sortir entre... Hein, comme dans Intermédiaire, hein, et du coup, eh bien, euh, on, aurait, on peut le continuer, on peut retourner, on peut dire prendre entre. Et alors à ce moment-là, on trouve une façon de faire, euh, on trouve dans nos entreprises euh, une façon significative de déplacer ce qu'on appelle un intérêt, en tout cas classiquement en économie, et qu'on rattache à la rationalité de l'acteur individuel. Intérêt, en latin, c'est la même racine, c'est inter et c'est être entre. À nouveau, composer des intérêts collectifs ou plutôt composé par l'intérêt qu'on a individuellement à être pris dans une dynamique collective, c'est ce genre de choses qui se passent dans ces espaces intermédiaires. Et je crois que là, on commence à attraper la trame. Voilà. Alors, donc, l'âme du projet, c'est quoi Et ben, Je vais vous prendre un exemple un peu étrange, c'est celui des céréales complètes. Euh, ça ne vous a pas échappé qu'on trouve sur les boîtes de céréales, aujourd'hui, euh, une liste de vitamines formidables qui vont toutes vous nourrir formidablement. La plupart des céréales en question sont obtenues par une décomposition en partie séparée de tous les éléments nutritionnels et ensuite une recomposition. Ce geste de décomposition, de purification et de recomposition ensuite, c'est un geste assez typique d'une certaine rationalité de la, de la production aujourd'hui, du rapport productif. Et c'est une rationalité qui a des effets dévastateurs parce qu'en fait on perd énormément dans le processus. On a toujours les éléments séparés, même s'ils sont réassociés, mais qu'est-ce qu'on a perdu En fait on a perdu la trame. On a perdu la trame qui fait la qualité nutritionnelle de l'aliment. Il y a toujours toutes les vitamines, c'est vrai, il n'y a pas de mensonge sur la boîte. Mais la valeur nutritionnelle du produit, elle est nulle. Et même c'est pire, c'est un poison pour votre organisme. Parce que la trame qui les tient et qui permet la composition, qui fait la valeur nutritive de l'aliment, elle a été détruite. Eh bien, c'est cela... Euh, qu'on essaye de désigner avec cette notion d'intermédiaire, c'est cette intermédiation, cette manière de tramer des choses qui est tout à fait excédente d'un euh, secteur, par exemple, euh, qui serait euh, comment dire, injuste d'enfermer dans euh, seulement l'artistique, seulement des enjeux de professionnalisation, seulement euh, un rapport au territoire, mais qu'il faut penser précisément comme une trame d'intermédiation entre... Tous ces éléments-là, entre des amateurs et des professionnels, entre le naturel et le culturel, entre l'écologie et la pratique artistique. Dès lors qu'on simplifie ces lieux, qu'on en fait, disons, des ateliers euh, d'artistes, alors à ce moment-là, simplement ça, on les ramène à une rationalité, qui, qu'elle soit de l'ordre de l'économique au sens classique, de l'ordre du privé, du marché ou de l'ordre de l'État, hein, euh, détruit la trame et du coup la valeur nutritionnelle, si j'ose dire, de nos espaces intermédiaires. Voilà. Je pense que ça, c'est la première chose très importante à dire. J'aimerais aussi vous, vous, vous, vous citer, parce que je pense que c'est très important de regarder, s'agissant de ces histoires en dehors de nos frontières, ce qui se passe en ce moment en Italie. Je vais vous citer l'existence de l'asilo à Naples, avec qui on a pu discuter au forum de Transeuropal. et eh, Juliette était là, et il n'y a pas longtemps. Euh, l'asilo à Naples, les, les Italiens sont un peu en avance sur nous, sur les, la mise en œuvre de cette question des communs autour de pratiques d'occupation d'espace. Notamment parce qu'ils ont intégré cette idée d'Elina Rostrom que ce qui permet un commun, c'est la reconnaissance, notamment par le gouvernement, l'autorité publique, de la capacité de ces communautés à produire leurs propres règles. La reconnaissance de ces règles, de la dynamique auto-instituante, hein, auto self-governed, comme elle dit, euh, hein, à intégrer, donc à reconnaître hein, cette. Puissance normative à l'œuvre dans ces expériences, ça c'est quelque chose d'essentiel, et ça c'est quelque chose qui coûte rien à la puissance publique, mais qui représente un effort mental énorme. Donc, l'asilo à Naples, c'est un espace géré en commun depuis une dizaine d'années, qui est reconnu, qui est financé, qui est même décoré par l'Europe au nom des bonnes pratiques. L'Europe aime beaucoup décorer les bonnes pratiques et qui pourtant n'est même pas structurée en association, n'a aucune forme juridique propre. C'est simplement qu'elle a été reconnue par la ville de Naples comme un, comment ils appellent ça, un espace dans lequel règne un droit d'usage civique. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les gens citoyens qui vont sur cet espace ont le droit d'occuper cet espace, et cette occupation leur donne un droit de gestion collective sur cet espace. La gestion collective comme prenant le pas sur le droit d'aliénation dans le rapport à la propriété c'est ça le mouvement profond que permet d'organiser cette question des communs si on la pense de façon sérieuse si on la pense sur un plan euh, non seulement idéal, idéologique non, si on la pense depuis les pratiques économiques si on la pense depuis la question du droit si on interroge cette question du droit de la propriété privée et qu'on redécouvre dans la propriété privée tout un faisceau de droits qui sont en fait habituellement tenus d'une un, seule main ferme comme une totalité. Et qu'en redéployant ce faisceau, on fait remonter le droit d'usage, on fait remonter le droit de gestion. Et on met un peu entre parenthèses, c'est pas qu'on l'efface, c'est même pas qu'on le conteste. On le met entre parenthèses, le droit d'aliénation. Et on le fait au nom de quoi Au nom du fait qu'il y a des ressources qui demandent précisément à être protégé, qu'il demande, à échapper au risque de destruction. Voilà. Bon. Je pense que... Mais je... On, y re... mon... On y reviendra. <rire> euh, merci, euh, Jules. Euh, alors, euh, du coup... Euh... Euh, voilà, face euh, quand même à, à des, des lieux qui interrogent euh, fortement les politiques publiques, euh, qui interrogent euh, donc, on l'a dit aussi dans la, dans, la, dans la propriété, mais dans dans, voilà, la, dans la relation entre euh, la puissance publique et, euh, et ces espaces. Euh, on le disait tout à l'heure, euh, en premier lieu, il y a souvent des, des villes. Euh, donc là, je vais passer la parole à Didier Coin, qui est le directeur euh, donc des affaires culturelles de, de Saint-Denis. Euh, voilà, comment euh, c'est vrai que là on a quand même euh, trois lieux de Seine-Saint-Denis il euh, y a plusieurs projets comme ça euh, en Seine-Saint-Denis euh, mais vous par rapport à, à la ville euh, voilà, comment, vous, euh, comment vous interagissez avec, euh, les, avec, euh, avec ces lieux et comment aussi sur, le, dire sur le, la gestion de ces lieux, de quelle place vous avez euh, quel regard vous en avez euh, mais aussi sur le foncier que Comment, après on laissera la place euh, aussi à Julien Bélair, donc euh, du 6B, euh, qui est aussi à, à Saint-Denis, donc voilà, vous allez faire un, voilà, un duo ouais.